Wesh wesh les amis, alors là on vient de découvrir un truc de malade mental. C'est l'Assemblée Nationale et le Sénat qui viennent de voter hier une loi qui permet à tous les politiciens, à tous les dirigeants d'entreprises qui feraient des magouilles, des abus de biens sociaux, tout ça tout ça, de s'extraire de toute poursuite judiciaire, d'être chaperché par rapport à la justice, si jamais la justice ne découvre pas leur infraction au bout de 12 ans. Alors la recette c'est simple, c'est jusqu'à présent, euh, comme les, les crimes des euh, dirigeants au col blanc, des politiciens, c'était souvent des magouilles au sommet, de leur mairie, au sommet de leur euh, poste de député ou au sommet de leur entreprise, eh ben, les gens pouvaient ne pas être au courant. Ils dissimulent les comptes, ils tapent dans la caisse, ils emploient leurs femmes, personne ne sait vraiment comment ça se passe. Et donc, du coup, comme on connaissait pas leurs délits, eh ben, la justice pouvait les poursuivre n'importe quand. Dès qu'on découvrait, dès que quelqu'un avait dit, mais au fait, il y a 15 ans, euh, là, ce que vous avez fait, c'est nous voler notre argent à public à nous, dès qu'on découvrait, on pouvait les poursuivre. Et là, les députés, on se ils disent, euh, bah, maintenant, non, en fait, il n'y a plus qu'à attendre 12 ans, même si personne Personne n'a rien découvert et qu'on découvre euh, 20 ans après que quelqu'un a détourné, je sais pas, 20 000 balles, des millions, c'est acheté un château avec notre thune à nous. Si on le découvre 20 ans après, ben on peut pas le poursuivre. Par exemple, Fillon, si cette loi avait déjà été votée, ben on aurait pu le poursuivre uniquement pour les infractions postérieures à 2005. C'est-à-dire que les 20 ans d'avant où il employait sa femme en scred et il s'en mettait plein les fouilles, et ben ça c'est cadeau. C'est ça l'idée de l'exemplarité aux politiques que se font les députés. C'est odieux. On est dans un contexte où on a déjà eu l'affaire Fillon, l'affaire Cahuzac, où on a les Balkany, ça fait de moi depuis que je suis bébé j'entends parler de leurs affaires, ils sont toujours pas en tôle, donc il y a une défiance, une méfiance face à cette classe politique qui est très très loin d'être irréprochable, et qu'est-ce que font les députés Bim, ils donnent une prime au pouvoir si vous arrivez à bien maquiller votre trace vous serez pas inquiété, mais ils se moquent de nous hein. ils se rendent pas compte que euh, c'est pas une affaire d'opinion politique, de parti ou de couleur partisane, ça n'a rien à voir tout le monde est d'accord pour dire que c'est un scandale ce que nous fait cette classe politique c'est un scandale de s'en mettre plein les fouilles de ne pas être exemplaire, de rester au dessus des lois et de tranquille narguer la justice et narguer les euh, bah, les français en fait. Ils se rendent pas compte de ce scandale et à quelques-uns dans l'Assemblée nationale ils votent des protections pour leurs potes. C'est abusé. Là il est temps qu'on se réveille hein, et c'est maintenant hein, parce qu'on voit les roumains là les roumains ça fait 15 jours que quasiment tous les jours ils sont dans le froid par moins 10 des centaines de milliers à lutter contre la corruption. Nous aussi on peut faire pareil. Là il y a des rassemblements euh, partout en France à Lyon, à Paris, Marseille, Toulouse euh, ce dimanche à 15h pour lutter contre la corruption. On vous met toutes les infos en dessous de cette vidéo. Il faut absolument qu'on soit là nombreux hein, Parce que là Fillon est toujours candidat, Marine Le Pen elle tape dans la caisse il se passe rien, que Balkany est toujours en poste et nous nargue. Ils sont, Les politiques croient qu'ils peuvent tout faire, ils sont sans les mains et ils nous méprisent. Il est temps qu'on soit s'entendre, qu'on soit le plus nombreux possible à gueuler, parce qu'apparemment pour eux c'est open bar et jusqu'à hier à l'Assemblée Nationale ils nous narguent en votant des lois pour se protéger eux-mêmes. Ça a trop duré, on vaut mieux que ça.